Bon palace, ouais, ça va arriver là, du coup de partout. Oh, tu veux pas back Oh là lui il est mort. Regarde rampe lui. J'en ai un pour ouais, moi. Il est, est, est où oh. Il y a des T-Spawn. Le last c'est des spawn J'ai un AWAP, je suis désolé, je recule. Putain, Putain. Il peut pas passer vers B. Il est forcément soit T-Spawn, soit vers mid. Putain, il a du C. est vos positions. Ouais, il est top mid. Euh... Top mid. Ah non. Il est à la WAP, décalez pas. WAP. Il y a les pas, oh. il il cherche le kill. De toute façon, on a le C4. Hein. C4 là hein. ouais, Désolé. <rire> tu même la WAP <rire> qui, qui veut la WAP Oh, ouais, la SCG. Oh, oui. Qui, qui veut la WAP Je la veux bien, je la veux bien. C'est qui Oh, moi, je veux pas la WAP. C'est mort. Euh, C'est Eh C'est Mais bah, tiens, vas-y, derrière, derrière toi. Merci. Mais là, on est copains. C'est tu ah. prends le mid ou pas Je la Ouais, j'ai la WAP. Ouais. Ok, bah, je prends je la tromper. rente avec la euh, WAP. Je t'ouvre, Ah, dans ce cas-là, faut pas... faut pas. Je t'ouvre. Sinon, tu perds du temps. Smoke en A. Comme dub. Non c'était une flash ça Tu vas là-haut violet il Non il y, y a deux smokes. Regarde non non non avance pas Va pas Ils n'ont pas là, ça? Oui euh part pardon Et regarde y à y la... Je crois qu'il y a une lunette, fais gaffe Il y a quelqu'un palace Voilà nickel tu vois Je te laisse le Tetris Du coup Ah nice, même ce genre de jeu. Oh, il y, y a une AWAP Palace Oh avec la Le bombe. Oh. Oh, ouais. Tu la tué en AWAP, les mecs? Non, non, non. Je regarde Palace, moi. Je regarde que personne m'envahit. Je suis peut-être resté sur B quand même au cas où. Ouais, ouais, reste sur B parce que j'en ai eu un qui était euh, sorti côté B. Le reste était, était AWAP Palace. Ouais, ouais, ouais. Sérieux? Ah ouais Est-ce que je regarde... Euh... Non, il y a là. il a Palacio. Palacio. Je l'ai vu Tiens, prends ça. Oui, je Bien joué Quelqu'un m'en un hop Non, merci Mec à chaque ronde, hé hey, Vous voulez pas na hop <rire> <rire> Non, sérieusement, j'en ai un euh... <rire> Non, mais... ah, les gars, non, gars, pas joué euh... bon, Je vais j'ai pas, pas joué jouer Je prends pas les couilles si vous voulez pas je prends mais... Prends, prend. Moi franchement, <rire> je te le dis clairement, je te, te le dis clairement, j'aime oh, ouais. pas y jouer, je suis nul, lâché avec. Je t'ouvre Ah, oh, tu veux... putain oui, merde, oh putain, c'est trop compliqué là Flash Flash A Putain, je je moulo à euh, part. Merde, j'ai mon C'est du B je, je sais pas, j'ai entendu vrai en A. Il y ouais, en je a je un, palace Y'en a un palace, à wap. Bougez pas trop vite. Hein. Il y en a deux là. Bougez pas trop vite Gardez vos positions hein, poussez pas. Allez tiens, prends ta tête. Y'en a, a, a encore un euh, tunnel je sais pas quoi. Là où je regardais. Euh, connector. Euh, Rampe. Ramp, connector. Et moi je pense que c'est. Je euh, me suis fait ramp, tuer plus de 16 ouais ramp. ramp. y en avait encore un. Hein. J'en ai tué un et l'autre je crois que je lui ai mis 26. C'est passé sur A ou pas, du coup pas encore, ils sont toujours Tetris. Ils sont saïds les deux. Non, il est mort lui. Est je crois que je <rire> Oh non, putain. T'es solo. Mais chute. Mais non, j'ai raté! Il y à travers la caisse là Oh, c'était beau! Il était où l'autre à gauche? En haut! En haut! En haut! Palace! Ou under Palace! Ah, oh, je l'ai oh. vu trop tard! <rire> C'est pas grave! C'est tout! On fait même du coup ou pas? Ouais. Merci, ah, euh, ouais, violet. Ah, euh... Violet derrière toi. Je vais trop loin mon un ah oui, je suis désolé. Quelqu'un, euh, jaune, tu. Non, violet, violet, reviens. Ouais, ouais, je prends pas l'as. Enfin, la non, non, mais est... y a, y a un jaune qui prend tout le spawn là. Ah, d'accord, ok. Donc au pire, euh, va... Vais... va avec vert non. ou. je sais pas. Je sais pas. Si tu veux. Ouh là, ouais, non, ça pue. Vert, il est mort. Il est Wapid. Attendez, attendez, attendez. On a encore une 30 secondes tranquille là. D'accord <rire> Non, mais c'est vrai. Laissez venir, putain, mais laissez. Putain, le bâtard! A je... travers sinon, la smoke, c'est chelou comme. Sinon, on va te poser A. Ouais, hein. ouais, ce que je vais faire. Pas mal. Moi, j'ai personne. Je demande au-dessus au de moi, moi. C'est sûr. Est-ce que tu veux que j'aille. Ai quelqu'un pour revenir vers moi, s'il te plaît. Euh, violet, descends-moi, euh, Under, s'il te plaît. Non. Ouais, bon. Bon, euh, ah, bon ouais, ouais, merde. Euh, avance, que... ouais, va, va, va, va. va. Derrière Short, short, short. Non, non. Short, c'est Vite, cours, cours, cours. Mettons, prends ton couteau, tire plus vite que ton pistolet. Ouais, mais Ouais, ça mais va? écoute, tu veux pas un pistolet Vite, John. Fais, fais, fais, fais gaffe, c'est y a du monde. Hein. Ouais, tire. J'ai jamais. T'as vu le full propre hein Ça met une tête. Hein tu sais pas comment, mais ça l'a met. Ça doit arriver. Ouais, ça arrive. Connecteur, non Regarde oh, à droite. Allez, ah. j'ai deux. Ouais. Connecteur, 1 Connecteur. Il est toujours là. Il en reste un, il en reste un. Il m'a mis une tête, ce bâtard. Je lui ai mis 33. Donc il lui reste moins que... À poser, ouais. C'est je, je, je sais pas je vais y arriver, mais... On va du poser pour la part. T'as des couilles, mon brave. Bah, je fais ce que je peux, mais. On voit ton arme dépasser, hein, ici. Ouais Ouais. Bah, c'est mieux. Bâtard. Merde C'est incroyable. AH, non ah alors euh, excuse-moi mais euh, tu vois la bombe qui est là, bah, elle est pour moi, merci. On parle quand même que l'orange en face il a une photo d'un bon petit tenu. Non mais depuis tout à l'heure je regarde, <rire> c'est Bon alors on va aller B non Parce que ça me oh, plaît bien. Mais Allez euh, bleu B, Pousse B s'il vous plaît. John t'es là Ouais. Oh putain Awap en face Oh bah tiens je me suis fait buter dans le short sexy. Attends un peu bleu, Je par quelqu'un. morlot. Faites à puce Faites à pucer elle Je l'ai touché Bien joué On va tuer ça serait bien Il a une AWAP Je lui ai mis 60 Il était.. Il l'a eu je crois. John. Bah il est mort. Par contre, il y en a toujours un kitchen. Il y en a toujours un, ils sont tout short. Mais c'est handicapé. Salut. Kitchen, now what? Eh, hey, ils ont sorti un égage pour me tuer. Plus... Respecte-moi, s'il te plaît. Devant toi, ta gueule! Ça, ça te va qu'on me ça? Il faut pas tirer sur le meublier. Deux aveugles qui tirent. Je sais, il fallait pas du temps. Oh bah là. Derrière Mais là Mais ta gueule Mais il était derrière C'est est de qui l'étoile là C'est qui l'étoile Mais il était derrière C'est qui l'étoile T'es où mmh. euh... Pourquoi, merci. Pourquoi tant d'amour de... Tu la voulais pas j'aime toujours <rire> Come on guys, attends. please go hey Oh, no, no, no, come Call on Come on guys, hey Ouais, vais stopper le bot, attends Y'a un mec B encore On s'en fout, on va Mais je les occupe à B Je viens de te tuer, now up. Et alors Il est où le deuxième Il est carte handicapé. Je sais pas où c'est. J'étais où Putain il m'a tué T'es où ça Car. Y'en a un. Pourquoi t'as. Ah. Oui j'ai un peu con mais... ouais. Je sais ce que je fais moi, je suis un fou. Mais gros, c'est n'importe quoi, il à droite les deux. Un V2. Tu l'as vu, le deuxième <rire> Putain, ils prennent pas, c'est infâme. Désolé, ils ont pris le noscope là. Je me suis senti hurler un peu dans le micro. Je pense qu'à la place de vos oreilles, j'aurais démissionné. Mais. Kevin un eagle Non, c'est bon. Non ça, va. non, ça va. Je te vois pas, ton. Euh, je suis désolé, mais j'ai drop un truc que je voulais pas drop. Ok. Bah, je l'ai pas ramassé. Ah j'ai une AWAP. J'ai un lag de fou. Pourquoi j'appuie Personne a un truc comme droite là J'ai tué un mec Euh, Jaune c'est qui Jaune c'est. Je sais pas, c'est Connard Oh Je les cote <rire> Oh oui Oh oui J'ai fait un quête Euh, pardon, désolé. Jaune t'es un connard en fait Personne sur site la bombe Je te drop con... la bombe sans vie Ah un merde T'es un connard T'es un connard T'es ouais. un connard Et j'ai fait un cut et un, un petit but de, de MP.